Yo les amis, c'est Greg Sierra. bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le sampler d'Ableton pour créer un synthé et notamment un vocal lead comme le ferait DJ Snake, comme on l'utilise dans le Mumbaton, comme on l'utilise aussi dans le trap, dans le mode Urban Music. C'est parti. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va réutiliser notre projet Ableton, celui où on a fait le drum groove et celui où on a tuné nos samples qui on a mis à la tonalité Fa mineur. On va rouvrir ce projet et on va faire ceci. Voilà, donc sur ce projet, j'ai modifié un tout petit peu le, le drum groove pour justement pouvoir créer ce, ce vocal lead et l'adapter. Euh, après, rien n'a changé. On est toujours à la même tonalité. J'ai juste rajouté un petit dembo ici. Euh, j'ai enlevé les, les shakers qui étaient trop, trop latino. Voilà, là, on est dans un délire un peu plus mon bâton urbain. Euh, donc, rien de plus simple pour ce nouveau tutoriel. On va ouvrir une nouvelle piste MIDI. On va utiliser forcément le sampler d'Ableton. Je vais mettre directement le tuner pour trouver la note du fichier. Donc aujourd'hui, on va essayer de créer ceci. Pour cela, on va prendre le petit fichier vocal que j'ai préparé pour le tuto qui sonne comme ceci. Alors pour ça, je vais me mettre en mode one shot. Je vais enlever le filter, je vais enlever le snap, je vais enlever le LFO. Je vais me mettre en warp Complex Pro. Je vais réduire le début. Je vais réduire ma phrase directement et je vais cut sur la fin. Voilà. Peut-être un petit peu moins, un petit peu plus en entrée. Une fois que j'ai réglé ceci, je vais dans le mode contrôle, j'appuie sur la touche et la note donc Do. Ça apparaît directement en dos. C'est génial. Je vais juste transposer un tout petit peu. Voilà. Maintenant, je vais activer le mode Glide. Et je vais le mettre aux alentours de 100. Ce qui va nous donner l'effet qu'utilise qu notamment DJ Snake. Pour donner cet effet de, de voix qui, qui glisse et qui ne s'arrête pas comme ceci. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai créé ça, je vais basculer avec l'OTT compresseur multiband disponible chez Ableton. Aujourd'hui, on va utiliser que des plugins gratuits ou que des plugins utilisables dans Ableton déjà offerts. Donc, ce compresseur multiband, je vais tout mettre à zéro. Il va me servir en fait à écraser mes fréquences basses. Donc, les fréquences basses, je vais les mettre à partir de 120 Hz. Donc là, si je joue, j'ai rien, et là je vais remonter tranquillement mes middle et mes aigus. Voilà. Je vais diminuer un petit peu. Je vais le mouiller un tout petit peu moins. Ça me semble pas mal. Voilà, regardez un peu. Euh, ensuite, je vais rajouter l'Overdrive de Ableton, qui est un petit saturateur très, très, très léger. D'ailleurs, je vais pas le mettre beaucoup, parce que si j'appuie, d'un coup, vous allez voir. Du coup, on va le mouiller. Un petit peu moins. Saturation un petit peu moins. Je vais saturer vraiment que les fréquences qui m'intéressent, les fréquences chantées, donc euh, à partir de 2 kg. pas trop mal, voilà. Ensuite je vais mettre un petit équalisateur, notamment celui d'Ableton, l'EQ8 je vais à de, de nouveau côté mes lots parce que si tu vas voir l'overdrive, en fait la saturation m'a refait ressortir des fréquences basses tu les vois ici, que je ne souhaite pas avoir, donc je vais couper aux alentours de 200 voilà. pour éviter en fait les, les conflits de, de mix avec mon kick et ma future basse je vais mettre un petit delay pour aider la voix à, à terminer parce que là, tu regardes, c'est très sec. Donc le petit delay, je vais le mettre tous les temps. Je vais réduire un peu le dry and wet, je vais le mettre en mode fade. Et je vais faire le delay pareil que sur les fréquences chantées. Je m'en fous que le, le lot rebondisse. Voilà, et là, tu sens comment... Bien finir, maintenant je vais rajouter une petite réverbe exprès pour occuper tout l'espace Je vais mettre la réverbe doubleton en temps normal. J'aurais utilisé la, la réverbe Valarum qui est très très bien, mais là on va utiliser la réverbe d'ableton. Je vais mettre une très très grosse réverbe exprès pour occuper tout cet espace. On va mettre aux alentours de ouais, deux secondes. Là on va couper aux fréquences hautes à partir de 16, c'est pas mal. On va augmenter le pre-delay. Et du coup, maintenant, je vais quand même diminuer un petit peu le dry and wet. Voilà. Là, on est pas mal. Ensuite, en guise de préparation, je vais mettre un compresseur. Alors, le compresseur, lui, va me servir de sidechain. Je vais le mettre avec mon kick. Hop, donc là je l'allumerai une fois que que je ferai ma mélodie et pour ajouter à ça euh, je vais mettre un plugin gratuit offert par les mecs euh, qui font le sérum le VST serum ça s'appelle dimension expander c'est un plugin gratuit je vous conseille à tous de l'avoir c'est pour votre votre stéréo donc là on va mettre une stéréo un peu plus large et on va diminuer le wet. Voilà. Donc si je mets le beat qui tourne, on va essayer de trouver une petite mélodie. Okay. Ça c'est pas mal. Allez, on va rejouer ça essayer de l'enregistrer dans les temps. OK. Allez. On a notre boucle MIDI. Du coup, je vais la mettre hop. Copier, coller, je vais aller dans mon fichier MIDI. Contrôle A tout sélectionner, quantifier. Je vais mettre toutes mes vélocités à fond. Euh, deux dernières notes, je me suis planté. On va les inverser. Okay. On va baisser donc le volume. On va modifier un petit peu les, les longueurs. Ok. Plutôt pas mal. Hop. Je vais modifier maintenant les vélocités pour donner toujours, comme on l'a vu dans les tutos précédents, ce petit ressenti humain. Hop, on va la Ok, nickel, on a notre petit vocal qui commence à sonner. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer de quoi on part et où c'est qu'on arrive. Là, ce que je vais faire, je vais grouper tous mes FX que je viens de créer. Donc, mon compresseur multiband, mon petit saturateur, mon EQ pour enlever les fréquences basses. Et si je veux même rebooster un tout petit peu les fréquences vocales. Le delay pour m'aider à terminer. La reverb pour occuper l'espace. Le compresseur qu'on va régler maintenant. Et ma stéréo. donc du coup hop je vais allumer juste le kick et mon vocal lead on va régler le compresseur et là du coup j'ai bien envie que ça me soit s'achainé qu'avec les fréquences hautes du kick aux alentours des 700 c'est pas mal c'est plutôt cool donc du coup Maintenant, si on écoute le vocal lead qu'on vient de créer, ça sonne comme ça. Et si j'enlève notre chaîne de traitement, on perd tout, la patate, l'espace. Du coup, on va se faire une petite structure rapide pour aller avec notre projet qu'on a commencé depuis le début. Hop, tac. Là, on va enlever... Ces trois dernières notes, ça, commande pour dupliquer. Là, je vais tout sélectionner, commande J. Je vais dans mon fichier MIDI, commande H, sélectionne tout, shift flèche du bas, je descends d'une octave exprès pour donner une petite variation à mon lead. Il va sonner comme ça. Ok. Hop, si on écoute tout, ça donne ça. Nickel, nickel, nickel, nickel. Du coup, pour donner un petit avant-goût du prochain tuto qui concernera les automations, je vous montrer un petit truc juste avant que le drop parte. On va aller dans ma reverb. On va hop, créer cette petite automation qui va nous gonfler la reverb et la faire terminer avant que ça reparte. Écoutez ce que ça donne. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris comment utiliser le sampler, que vous aurez aimé créer un vocal lead à la version un peu Snake, version un peu mon bâton urbain. Euh, ce que je vais faire pour vous faire plaisir, je vais sauvegarder cette chaîne Je vais vous la mettre dans les liens de description, vous pourrez la télécharger gratuitement et la réutiliser pour tous vos vocales que vous avez utilisés dans le sampler. Il vous suffira juste de régler, d'adapter un tout petit peu, mais au moins vous aurez tout le traitement disponible. Ça va se passer direct juste en dessous dans la description de la vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que vous aurez appris. On se retrouve très vite pour des nouveaux tutos. A bientôt, c'était Greg Sierra.